Bonjour chers tous. J'ai un petit message pour les supporters parisiens et les paysans. Ça commence à être du grand n'importe quoi. Chers amis, lorsque vous recrutez un joueur qui a 35 ans, qui puisse être, qui s'appelle le Messi, et qu'à un moment donné, vous lui demandez de réaliser certaines tâches défensives à 35 ans, j'ai bien envie de comprendre quel est le projet, quel est votre objectif. Il faut comprendre une chose. Les grandes équipes se sont construites autour des leaders. Messi, depuis l'âge de 18 ans, 19 ans, est leader à Barcelone. L'équipe de Barcelone ces 15 dernières années s'est construite autour de Lionel Messi. Il n'a jamais effectué les tâches défensives que vous lui demandez aujourd'hui de faire. C'est-à-dire vous êtes en train de déplacer le problème. Mais s'il n'a jamais effectué cette tâche défensive et pourtant, on le sait tous, c'est le meilleur joueur du monde. Aujourd'hui, il approuve. Ce n'est même plus à démontrer. Vous ne pouvez pas demander aujourd'hui à un joueur qui a 35 ans, que vous avez recruté en âme et conscience, de faire certaines tâches défensives. C'est impossible. C'est des tâches défensives qu'il ne faisait même pas avec ses joueurs. Mais si c'est un joueur offensif, avec Barcelone, on a construit l'équipe autour de lui. Avec, vous allez me dire, vous allez me dire, bien évidemment, ça c'était avant. Mais je peux vous rappeler une chose. En 2022, il y a quelques encore quatre mois, en Coupe du Monde, la sélection argentine a été bâtie autour de Lionel Messi. Et ça a marché. Il était meilleur buteur de cette sélection, meilleur joueur de la Coupe du Monde. Il a remporté la Coupe du Monde, ça a marché. Donc vous voyez en effet que le problème n'est pas Lionel Messi. Vous avez fait confiance, vous avez choisi un leader. En la personne de Kylian Mbappé, à qui vous avez remis un chèque, à qui vous remettez tous les ans 71 millions d'euros. Là où Lionel Messi est à 41, là où Nema est à 36 millions. Lorsqu'il n'y a pas de résultats, à qui vous devez vous en prendre Au leader que vous avez choisi, au leader que vous avez autoproclamé, où vous avez confié tous les pénalités, tous les poussins, même le brassard du capitaine, journaliste français française arrêtez de déplacer le problème vous parisiens vous êtes des hypocrites et je vous le dis vous êtes des hypocrites parce que vous n'assumez pas votre incompétence vous n'assumez pas votre défaillance vous êtes défaillant vous n'avez pas compris certaines choses aujourd'hui lorsqu'il y a des faits on demandons le type le de la presse lionel décide de même moment le le... ça vous nous avez dit, vous nous dites tous les jours que Kylian est, est le meilleur joueur du monde. Mais pourquoi devenir aussi en fait si Kylian est là C'est lui le leader de l'équipe. Pourquoi il ne prend pas ses responsabilités Oui, il ne peut pas jouer sans Messi, c'est ça Est-ce que tu l'avais compris Comment peut prendre le meilleur joueur du monde pour mettre au service d'un joueur qui n'a rien pour c'est impossible. Là vous n'avez rien porté. Alors vous avez récupéré le avant de lui poser la question de savoir ce que vous allez en faire. C'est ça le problème aujourd'hui. Vous ne méritez pas de venir Vous n'avez pas de respect. J'entends dire qu'il n'a pas, pas, pas salué les supporters à la fin d'un match contre Rennes. Rennes, c'est quand même Rennes, ce n'est pas le païen de lui. Je n'entends que le Bayern pour le païen, le perdre parce que le bain, mais Rennes, vous perdez contre Rennes. Et je vois des supporters qui on ne siffle pas Lionel Messi. On ne siffle pas Lionel Messi. Le problème du PSG n'a jamais été Lionel Messi. Ça n'a jamais été Neymar. Le problème de, de, de, de, du PSG, c'est vous. C'est votre organisation. C'est votre manque d'ambition. De, de, c'est votre manque de projet. C'est ça. C'est ça. Galtier est-il à hauteur Non. Campos est-il à hauteur Non. Même le président, directeur général de